C'est le gars Qui gens, qui et nous, nous savons que nous les filles du département de nous fait, que nous sommes très bien, est... nous sommes très bien. nous le si nous nous, nous nous avons un ñëñu capitaine biti du république ce fit fait ma salom, où est le préfet. Moi, quand même, man, au il est mauvais déf. Il ne faut Comme demain, on avocat. Bah, côté département, il a une réquisition. il y a une réquisition, Le Préfet, bientôt, le même, il n'y rétablir. Il faut maintenir l'ordre d'abord. Il faut faire soit soit qu'il rétablir faut place. Si on a un ordre, on l'ordre. Si on a un ordre, l'ordre. est fait ça va le 23. Je capitaine, je le je le le je de je le imam. je suis euh, le curé. Je ne sais pas si un peu de fait un de de un peu de nous avons gare pas qui gens qui ont été très de Nous avons mo Yalla, suis comme si si vous nous avons euh, euh, euh, qui euh, euh, euh, nous de Kire, de tournant, où, euh, de de de membres, aussi, euh, le이야, euh, qui euh, euh, nous camion, c'est pick-up. ce que nous andi fait. Nous avons fait la troisième étape ou la quatrième étape. Nous de des nous avons nous avons vu que nous avons nous avons vu que que nous avons vu que nous que nous que nous avons vu que nous avons nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons dit ne titange go xamné jaxlé na jaxlé go xamné ñaak na gëm yalla ñaak gëm go xamné parce que lu jeex jeexna lolu yalla biko yalla tudé ni mom mom la yalla da ko yombalal yépp waye bu yalla tudé ni jeexna man dal gay day fegn né fang waye mom ñaak gëm di yalla Dimu ñaak gëm yalla motax mu japp ni warna mëna forcer mbir le Japon Il y a une stratégie qui est politique. Il y politique qui est politique. Il y a une qui a politique. Il y a qui non, nous avons piégé les hommes politiques, Les hommes politiques ont Nous Nous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 c'est ce, qu ce, ce, les ce que, pour une Parce que moi, bien. Moi, je C'est je C'est C'est réalité C'est que pour je que je veux dire je veux que que je que je veux que je que Kati. Que que je suis allé à Zandar. Dakar. Je suis allé à Dakar. Je suis allé à Dakar. Je suis allé à Dakar. Mais je Je le ni. de Diakarlo, il y un homme et moi. Il s'agit d'un homme Mom m'entraîné, un qui m'entraîné. Il s'agit d'un homme qui m'entraîné. Mon yor l'armée, la police, la gendarmerie, la justice, te on de se de se nous sommes commencé train nous calmer. Nous Si on a calmer. Nous en train de nous calmer. Nous sommes en train nous calmer. Nous sommes en train nous Nous en train de nous calmer. Nous nous nous sommes en train Mais nous avons fait des Nous avons fait nous ont Nous avons des nous ont nous ont Nous mais il y a des tous les tous les gens qui citoyen ordinaires, qui Ils Ils Ils Ils Ils Ils il nous, que les gens de gens Ils gens de gens qui ont bah, quand ne a oui. je suis un peu ne sais pas si je suis un peu de Je ne sais je suis, ici, -y. Y suis Je ne sais pas que je Je ne sais pas si un peu Je ne ne pas ne nous avons a une convoi nous arrivons à petit. Oui, tout ce, revient, to tout ce problems, Nimosie, est nous fait des photos et auto. communication nous tout il y a des qui été un a des gens Il 2009 à 2011. dit a été c'est des ce que vous avez dit. C'est ce que L'élection que que ils dit que dit que une dit que si nous gagnons gagné nous des le Sénégal, on a de ce qui m'intéresse? Je Je suis Sénégal. Je suis au Sénégal. Je suis au Sénégal. Je suis au Sénégal. au Sénégal. Je suis au Sénégal. Je suis au Sénégal. Je suis au il n'y pas de Si je suis un pas million ne pas si un pas pas pas nous avons que 2024, citoyen, le droit de circuler dans le Sénégal. Donc, dans sont dans le dans fait, nous avons va parler de la amé de on a kan qu'il nous c'est que ce que avez, nous avons la démocratie au Sénégal, c'est ce qui dire, est la liberté. Dans les Sénégalais, il a dem c'est ce que est la seule question. Moi, en ce qui me concerne, je Chers 46 départements, 553 communes. Je reviens à vous, à peine 24 heures après ma dernière sortie pour apporter quelques éclairages sur les événements d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé est indigne d'une démocratie comme le Sénégal. Ce qui s'est passé est la parfaite illustration des velléités dictatoriales de Macky Sall et de son régime. De quoi est-il question J'avais annoncé depuis très longtemps notre programme de tournée nationale. En tant qu'acteur politique, c'est un minimum que de sillonner le pays à la rencontre des Sénégalais pour échanger, pour échanger, recueillir leurs doléances, vivre avec eux leurs problèmes, mais également pour partager avec eux les solutions que nous proposons pour amener le Sénégal à un autre niveau. Cette tournée, nous l'avons démarrée aujourd'hui. Vous avez tous entendu hier dire clairement que je n'appelle à aucune mobilisation, aucun attroupement, parce que je ne suis ni en campagne électorale et je ne suis pas venu pour un meeting. Le concept du Némé qui peut signifier en français, rendre visite aux citoyens là où ils habitent, le concept du Némé c'est effectivement d'aller au plus près des réalités des Sénégalais. C'est pourquoi, quand nous entrons dans une localité, particulièrement le milieu rural, nous allons rendre visite aux autorités religieuses, aux chefs de village. Nous allons rendre visite à nos militants, chez eux. Et il se trouve que par la grâce de Dieu, nous avons atteint un niveau de popularité dans ce pays qui fait qu'à chaque fois qu'on est annoncé quelque part, les populations se mobilisent spontanément Certains par sympathie, d'autres parce qu'ils sont carrément partisans et d'autres par curiosité. Mais les citoyens se mobilisent spontanément pour venir nous rendre visite, pour venir à notre rencontre. Et aujourd'hui, nous avons commencé cette journée. Nous avons pu commencer par la commune de Ndiagéna pour présenter des condoléances. Nous avons continué sur la commune de Guénienne, où Nous avons été très bien reçus par les populations. Il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public. Nous avons échangé tranquillement avec les populations qui nous ont reçus à la place publique du village. Le chef de village était là. Les deux chefs de village, l'imam était là. Les dignitaires et notables étaient là. Les femmes étaient là. Les jeunes étaient là. Nous les avons écoutés et nous leur avons parlé. Nous sommes sortis de cette première étape pour passer dans, une autre, dans un autre village à côté nous avons rendu visite à l'imam Ratib et à quelques-uns de ses collaborateurs avant de nous acheminer vers Joal. Et c'est là où les problèmes ont commencé. À Joal, nous sommes d'abord allés rendre visite à l'imam. Ensuite, nous sommes allés rendre visite au curé avant de continuer pour rendre visite à la communauté euh, traditionnelle de Joal et enfin, au représentant du khalif général des Mourites, qui est une autre autorité qui prie énormément pour nous et notre autorité publique. Chez l'imam, évidemment, tout le quartier, ayant été informé de notre passage, et sorti pour nous attendre devant la maison de l'imam. À la sortie, on les a salués et on a continué directement chez le curé. Et le capitaine de gendarmerie, et son adjoint, sont venus nous trouver dans le salon même du curé. Ce que je considère comme un sacrilège, parce qu'il y a des justes dans ce pays. Et il faut qu'on respecte un certain nombre de paramètres. Pour dire qu'il avait besoin de me parler, parce qu'il a reçu une réquisition du préfet du département. Je lui ai demandé poliment d'évacuer la salle et de nous laisser terminer parce que j'aurais été chez certaines autres autorités religieuses de ce pays, ils n'auraient jamais eu le courage de venir nous trouver à l'intérieur pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et quand on est sorti de là-bas, il nous a parlé d'une réquisition, nous lui avons demandé de nous la présenter, ce qui fut fait, et nous avons vu que dans cette réquisition, le préfet leur demandait de maintenir l'ordre, ce qui est tout à fait euh, de l'ordre euh, du normal c'est leur travail ou de rétablir l'ordre si celui-ci venait à être perturbé et que cela cette, cette, cette, cette injonction valait de la date d'aujourd'hui où nous démarrons notre tournée jusqu'à la fin de cette tournée dans le département c'est à dire le 25 je me suis adressé à ce capitaine pour lui dire qu'ils étaient en train de créer des problèmes là où il n'y en avait pas. que Depuis que je suis entré dans le département, il n'y a jamais eu trouble à l'ordre public. Et que c'est leurs agissements qui risquaient de créer justement ces troubles à l'ordre public. Et qu'ils ne peuvent pas venir me trouver chez une autorité religieuse à l'intérieur de son salon pour me parler de troubles à l'ordre public. Et nous sommes sortis de là-bas pour nous acheminer vers l'étape Suivante. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes contre les jeunes badauds qui étaient sortis spontanément parce qu'ils ont appelé que j'étais de passage. C'est indigne d'une république, ces comportements. Notre gendarmerie nationale doit être redéployée à autre chose qu'à ses basses besognes. Et je peux vous assurer que j'ai même pitié de ces gendarmes. Qui sont des citoyens comme nous, ont le ressenti. et savent très bien que ce qu'on leur fait faire, s'ils avaient le choix, ils n'auraient jamais fait. Et c'est dommage, et c'est à l'image de celui qui est à la tête de cette gendarmerie nationale aujourd'hui. C'est dommage parce que c'est la gendarmerie aujourd'hui qui trouble l'ordre public au lieu de, la, de le maintenir. C'est dommage parce que, à force de se comporter comme ça, ils ont fini par créer une situation de défiance systématique vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. Parce que durant tout le temps qu'ils se sont livrés à ces tirs de grenades attaques ce qui était frappant, c'est qu'aucun jeune n'a bougé de là où il était. Et c'est une autre République que nous voudrions que cette image d'une gendarmerie désacralisée pour faire des tâches politiques, voire politiciennes. Mais ce que je voudrais dire à M. Sall, parce que je ne m'adresserai pas à tout le reste de la chaîne, ils ne sont pas mes inter-échos, ni mes interlocuteurs, c'est qu'il perd son temps. Depuis sept ans qu'on se fait face, s'il n'a pas encore compris qu'il ne m'inspire aucune peur, quand je le vois agir ou parler, c'est un tout autre sentiment qui m'anime que la peur. De lui et de moi, s'il y a quelqu'un qui éprouve ce sentiment de peur vis-à-vis -vis de l'autre, tous les Sénégalais savent que c'est qui Caché derrière sa gendarmerie, caché derrière sa police, caché derrière sa justice, caché derrière ses renseignements généraux, caché derrière ses partenaires étrangers, qui lui donne tout ce qu'il veut en termes de, de moyens de répression. Mais malgré tout, il est passé même de la paranoïa à la schizophrénie. Parce que ses comportements sont des comportements schizophrènes. Et je voudrais demander à tous ceux qui, dans ce pays, sont épris de justice, mais surtout de paix, tous ceux qui tiennent à la stabilité de ce pays, je voudrais leur demander... En tout cas, à tous ceux qui peuvent avoir la possibilité de lui parler, de le ramener à la raison. Parce que ce pays ne sera jamais transformé en une dictature. Les Sénégalais sont beaucoup battus pour avoir ce niveau de démocratie que nous envie tout le monde. Et ce ne sera pas avec Macky Sall qu'on tombera dans une ère de dictature. La Constitution garantit un certain nombre de libertés parmi lesquelles la liberté d'aller et de venir, la liberté de réunion et la liberté d'association. Maquistal n'est pas au-dessus de la Constitution. Lui, il peut se permettre d'organiser ses balades quand il veut, des simulacres de balades, des mises en scène dignes du Grand Théâtre ou de Sorano. Mais nous n'avons pas le droit d'organiser nos sorties. Et si c'est un crime aujourd'hui d'être populaire, nous sommes d'accord euh, d'être pénalisés. Nous n'avons pas besoin d'appeler les Sénégalais pour qu'ils sortent. Par la grâce de Dieu, nous avons atteint ce niveau. Je le dis sans pédanterie, je le dis avec toute l'humilité qu'il faut, mais c'est la suite, c'est ça la réalité aujourd'hui au Sénégal. Et je continuerai avec tout mon staff parce que la gendarmerie nous dit que nous n'avons pas le droit d'avoir un convoi. Au nom de quoi Je ferai une tournée nationale dans une seule voiture, moi seul, Ousmane Sonko, ou moi et mon chauffeur et un garde du corps. Jamais. Je rappellerai au Sénégalais et au monde entier que de 2009 à 2012, Macky Sall a fait le tour du Sénégal. Lui-même, il s'en vante en disant qu'il a fait plus de 4000 villages ou je ne sais pas quel autre chiffre. Il a fait le tour du Sénégal. Ce que je suis en train de faire, Ablai ne lui a jamais interdit de faire ces tournées-là, de 2009 à 2012. Et aujourd'hui, il veut nous interdire à nous de faire ces tournées. Au nom de quoi En réalité, cette schizophrénie cache mal une réalité. C'est que dans leur stratégie, ils ont toujours voulu cantonner l'opposition à Dakar créant tous les jours un nouveau sujet de débat futile, amplifié par les médias et les réseaux sociaux. Des débats qui relèvent plus du fait divers que de la réalité du vécu des Sénégalais. Et c'était ça leur stratégie. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu ce pays, qu'ils ont perdu l'estime des Sénégalais, et que nous, de l'opposition qui ont qui avons gagné cette, cette estime il ne nous reste qu'à aller à la rencontre des Sénégalais pour parachever le travail et c'est ça qui leur fait ces peurs bleues qui les amène à se comporter de cette manière là lui il a annoncé ses tournées économiques qui ne sont que des tournées politiques déguisées et moi je n'ai pas le droit de faire des tournées l'injustice a atteint un niveau Extrêmement grave dans ce pays. Les gens ont l'habitude de regarder faire et dès qu'on réagit, ils essaient de nous coller l'étiquette de violence. S'il y a des non-violents dans ce pays, c'est nous. Nous sommes toujours attaqués. Nous sommes tués. Nous sommes emprisonnés. Nous sommes empêchés de circuler aux yeux et au yeux de tout le monde. Il suffit qu'on réagisse une seule fois pour qu'on dise qu'on est violent. Et je voudrais rassurer les Sénégalais enfin que nous allons tranquillement continuer cette tournée. Demain, s'il peut être à Dieu. Ce qu'ils ont déversé ici à Hambourg en termes de gendarmes et de gémis, je crois que s'il arrivait quelque chose à Dakar, ils n'auraient pas suffisamment de troupes pour réagir. Mais ça ne passe pas parce qu'ils ne peuvent pas nous intimider. Demain, nous allons continuer tranquillement notre tournée dans les communes qui sont prévues. Nguyenyen, Nguyenyen, Malikunda et autres certainement peut-être les communes du sud de, du département et nous la tiendrons comme nous l'avons démarré aujourd'hui s'ils peuvent nous suivre avec ces pelotons de gendarmes, de gémis, tous ces camions, ces pick-up, tant mieux, ils n'ont qu'à nous suivre mais rien ni personne ne pourra nous empêcher chez le Pétadio, de continuer cette tournée sur l'ensemble du territoire national. Le Némécoutour continue de plus belle. Sénégalais, Sénégalaises, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Merci.